Tu vas pierre du riff Moi, je m'appelle Babouche Nous allons ramasser des œufs. Mais ces œufs-là renferment une surprise à l'intérieur. Des œufs avec une surprise Veux-tu venir ramasser les Super C'est Dad et Mum qui ont caché ces 12 œufs d'un genre spécial qu'on appelle des œufs surprise. Et je suis la carte, je suis la carte Everybody. Dora et Babouche savent même pas me lire eux-mêmes et me demandent de parler à leur place. Mais je ne vais pas me plaindre sinon j'aurai pas mon chèque à la fin du mois. Miskin, comment ils font pitié donc ils doivent passer à la maroconnard, à la ferme puis à la maison de fragile de sa grand-mère. Pardon de sa grand-mère mais c'est la même chose. Because you two bits, you have two bits. Doivent passer à la marocainard. <coughs> <coughs> You tell Arthur Reed that he'll never eat lunch in this town again. Est-ce que tu vois la ferme? Dork cat. SON OF A Mais c'est le grand Eddie Malus. Nous allons les compter en anglais pour vérifier. Répète après moi. One... Allons-y, regardons tous ensemble quelle est la surprise